Que je vous propose, je vais faire, je me lance dans les guidances et les tirages de tarot, donc euh, là j'ai fait déjà toutes mes protections, j'ai posé la question, la question est euh, réponse globale à tous ceux qui verront cette vidéo, donc posez les questions, posez-vous les questions, et je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. Donc, quelle que soit la question que vous vous posez, je pense qu'à un moment donné, vous aurez la réponse demandée. Donc, euh, voilà, je, je baisse et je vous montre un peu ce que ça donne. Alors, il se peut que vous les voyez à l'envers, mais euh, je vous en fais part, de toute façon, ne vous inquiétez pas, tout a été prévu, voilà, la disposition, voilà. Donc, message global, réponse à tous ceux, euh, à vous tous, tout, vous tous qui regardez cette vidéo, posez-vous une question importante. Et j'essaierai de vous apporter la réponse. Alors, on commence. Nous avons ici la vigilance et la maison. Je vous les montre. La vigilance et la maison. Donc, euh, dans la maison, il y a, le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Et la vigilance, il y a. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre, regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Alors, ce qui veut dire que, pour la maison, la maison, vous avez le désert là, et là vous avez la famille. Ce qui veut dire que, si les choses ne collent pas en ce moment, il faut changer ce qui ne colle pas, finalement. Il faut changer ce qui ne colle pas, parce que nous avons la vigilance à côté. La vigilance veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que euh, ça peut être la vigilance au niveau de votre foyer, mais la vigilance à apporter aussi à votre foyer de l'extérieur. C'est-à-dire que euh, la protection, voilà, apporter la protection à votre foyer. Voyez là, on vous dit Attention, vous êtes espionné. Et là, on vous dit, vous apportez la lumière. Donc, vous apportez la lumière à votre maison. C'est à vous d'apporter la lumière à votre maison, tout en étant vigilant sur ce qui se passe. Ne euh, N'adhérez pas à ce qui se passe. Soyez la lumière de votre, soyez la lumière, là. Soyez la lumière, soyez la lumière dans votre maison. C'est à vous d'apporter la lumière dans votre maison. C'est à vous d'éclairer ce désert qui est là. Le désert qui est là pour que la famille se réunisse, se retrouve. Soyez la vigilance et apportez la lumière dans votre maison. La deuxième. Combativité. Vous avez la combativité et vous avez l'effort. Alors, la combativité. La combativité, d'abord, c'est euh, bah, ça rime avec la vigilance en fait, qui venait juste avant. Hein. Pour être vigilant et apporter la lumière, il faut combattre. C'est-à-dire qu'il faut combattre avec euh, le cœur, la paix, pour apporter ce qu'il y a de mieux. D'ailleurs, le message dit, personne n'a dit que la vie est facile, mais, il en, mais elle en vaut la peine. Voilà. Vous apportez donc, vous devez vous battre pour apporter la lumière dans votre foyer. Bien sûr, cela demande des efforts. Cela demande des efforts. Il faut fournir des efforts pour apporter donc la lumière dans votre foyer. Et cela demande des efforts. Le petit message qui est en dessous est parfois l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. L'effort. Voyez, n'est là, on vous tend la main. On vous tend la main. Pour que vous montiez les escaliers on vous tend la main mais c'est pas aux autres de faire l'effort c'est à vous de faire l'effort on vous le dit depuis longtemps à vous de faire l'effort afin de pouvoir grimper l'escalier qui va vous mener à la lumière à la lumière pardon du foyer on en revient toujours à ça tout le temps alors le deuxième ah, nous avons les projets et nous avons la tentation. Alors, on commence par la tentation. La tentation. En ce moment, euh, on vit une période difficile, vous voyez. On vit une période difficile et... Euh, on vous demande de rester centré parce que vous allez avoir de la tentation. De la tentation à faire des choses qui ne sont pas forcément en relation avec votre cœur. Euh, mais comme tout le monde le fait, donc vous allez être tenté de faire pareil. Surtout, ne cédez pas. Surtout, ne cédez pas. Et si vous, et si vous cédez, eh ben c'est ok, mais revenez. Faites l'expérience si vous voulez, mais revenez. Ne restez pas dans la tentation. Parce que, en fait, des fois, il faut toucher le fond pour pouvoir s'en sortir. Vous voyez Donc, nous avons tous en nous, nous avons tous en nous, le ying et le yang. D'accord Nous avons notre partie lumière, mais nous avons tous notre partie sombre. Le but, c'est de savoir ce que l'on veut. Est-ce que l'on veut faire régner la partie sombre ou est-ce qu'on veut faire régner la lumière donc vous avez la possibilité de faire l'expérience de l'ombre mais après vous devez faire un choix quel est votre choix la lumière ou l'ombre c'est à, à vous de voir l'amour ou la peur on en revient toujours à la même chose vous avez des projets vous avez des projets. Alors, les projets, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Et voilà, nous y revoilà. Nous y revoilà. Donc, les vrai. risques, ils sont là. Et une fois que vous avez combattu les risques, ben, les projets s'approcheront. Là, vous avez la maison vide. La maison vide, donc... Euh, aucun projet, rien. Vous êtes dans le flou, vous êtes dans l'ignorance, vous ne savez pas. Et là, une fois que vous avez décidé de quel côté vous allez vous poser, c'est marrant parce qu'elles collent très bien ensemble, ces cartes. Une fois que vous avez vu de quel côté vous allez vous poser, vous avez ce, ce halo de lumière qui vous poursuit. Ce sont vos projets. Et vos projets seront toujours réaliser à partir du moment où ils viennent du cœur, qu'ils viennent de la lumière. D'ailleurs, j'avais oublié de vous montrer. Vous voyez là, vous avez la personne qui se libère et vous avez la personne qui reste enchaînée. Laquelle voulez-vous être Celle qui se libère ou celle qui reste enchaînée afin de retrouver la lumière ou voulez-vous rester dans la dans la crainte et dans le, dans le flou? Voyez, posez-vous la question. En fait, jusqu'à maintenant, ce jeu, il, il se suit complètement. C'est fou, ça. Alors là, nous avons l'indécision, toujours. L'indécision. Et nous avons l'affrontement. Alors j'ai envie de vous dire que par rapport à ce qui a été dit, si j'arrive à rattraper la carte, voilà. Par rapport à ça, nous aurons des affrontements à mener. C'est indiscutable. Vous aurez, des, on aura des affrontements à mener. D'accord. Alors vous avez L'affrontement qui tombe à l'eau, c'est-à-dire que pas, pas, rien à faire, vous, on, on ne réagit pas, ça tombe à l'eau, ou vous avez l'affrontement de la victoire. Ce qu'il en était dit, chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Voilà, donc nous avons l'affrontement du dragon de la lumière contre le dragon de l'ombre. N'oubliez pas que tout ce qui arrive en ce moment, pour ceux qui sont dans la 3D, ils sont complètement perdus parce qu'ils ne sont pas connectés à l'énergie divine. Ils se sont déconnectés et donc ce qui se passe en ce moment leur semble complètement hallucinant. Mais en fait, ça a une raison d'être. Ça a une raison d'être. Donc nous sommes dans l'affrontement, vous voyez L'affrontement, c'est clair. La, enfin, je veux dire, la carte, elle parle toute seule là. Hein? Alors, euh, est-ce que vous laissez tomber Ou est-ce que vous vous battez pour gagner Et encore une fois, n'oubliez pas les tentations. Et forcément, vous aurez des indécisions. L'indécision. Alors, suite aux tentations... Vous aurez des indécisions. C'est-à-dire, quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Vous avez là, on peut dire que c'est euh, vous, moi, l'homme, l'être humain en général. L'être humain en général est là. Et euh, l'être humain, bah, il a un choix à faire. La justice. La justice divine. Là, il est partagé entre deux et il a la justice divine qui est là. Voyez bien que d'un côté, vous avez la pudeur. Cette, cette femme qui se protège, qui est la pudeur. Et là, vous avez l'opposé. Donc, vous avez l'indécision. L'indécision est encore dans votre cœur. Il est temps de vous raligner. Ralignez-vous afin que vos projets voient le jour. Et enfin, la dernière, c'est l'intuition. Et le fardeau. Alors, on me dit de commencer par celle-là, l'intuition. Suivez toujours votre intuition. Suivez toujours votre intuition. La petite voix du cœur, c'est celle qui vous mène vers la vérité. C'est celle qui vous mène là où vous devez aller. Vous voyez là, vous avez la lumière. La lumière la lumière. Et là, on vous dit vous êtes une lumière et vous avez la clé de votre bonheur. C'est à vous de le trouver. C'est à vous de le chercher. D'accord Ça, c'est l'intuition. Suivez l'intuition. Parce que sinon, si vous ne suivez pas votre intuition, vous allez rencontrer le fardeau. Regardez bien le fardeau c'est cette personne qui est là qui a des fagots de bois, mais ça peut être n'importe quel, peut, peut quel autre fardeau, ça peut être les problèmes de la vie, ça peut être les problèmes du travail, ça peut être les problèmes qu'ils rencontrent en famille, ça peut être toutes sortes de fardeaux. Vous rencontrerez un fardeau si vous ne faites pas attention à votre intuition. Alors, voulez-vous continuer à transporter votre fardeau ou voulez-vous vous en délibérer pour enfin faire confiance à votre intuition voilà, tout est dit je veux dire, ce, ce jeu a été vraiment très clair, très explicite et euh, merci, merci, merci pour, euh, pour cette euh, cette aide cette guidance, je pense que Là, pour le coup, il n'y a rien à rajouter. Je voulais néanmoins vous faire euh, le petit tarot des anges aussi. Alors, c'est une lettre, une lettre, une carte. Pensez à, à ce que vous voulez. Pensez à, à la réponse que vous voulez avoir. Moi, je demande à, à ce que vous ayez une réponse. Ce jeu est une réponse pour ceux qui regardent la vidéo. Ah, tiens! Bah. Pas eu besoin d'aller chercher longtemps. Ah, il y en a même deux qui ont sauté. Je vous les montre. Celles qui ont sauté. Donc, vous avez là l'enracinement et là l'entrepreneur. Alors, euh, l'enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous la spiri le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur terre. L'enracinement, c'est-à-dire l'ancrage. Restez ancré Malgré tous les problèmes que vous allez rencontrer, si vous êtes enraciné, si vous êtes ancré, rien ne pourra venir contredire ce que vous avez décidé de faire vivre dans votre vie. Restez ancré, ancrez-vous à la terre, ancrez-vous à la terre mère, et rien ne pourra vous atteindre. Pour l'entrepreneur maintenant, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes, en partenaire, nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyaux à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Voilà, alors ça en revient à, euh, un peu, c'est la réponse euh, au jeu suivant, hein, qui euh, vous disait de, de, bah, de choisir votre camp. Et voilà, maintenant vous êtes un entrepreneur. Si vous décidez, quoi que vous décidiez, si vous restez ancré, si vous restez ancré, quoi que vous décidiez, vous allez le réussir parce que les êtres sont là pour vous aider à aller vers votre chemin, votre direction. Si vous avez besoin de changer de travail, changez de travail. Si vous avez besoin de changer d'amis, changez d'amis. Si vous avez besoin de changer quelque chose dans votre famille, changez. Si vous avez besoin de vous éloigner, éloignez-vous. Quoi que vous fassiez, et si c'est le chemin de votre cœur, vous serez, euh, comment dirais-je, honoré. Oui, vous serez exaucé. Voilà. Ah mais tiens, en fait ces deux cartes. Quelle est la coquine qui se cache derrière l'entrepreneur Eh ben voilà. Regardez donc. Être honnête avec soi-même. Ancrez-vous. Faites ce que vous avez envie de faire. Lancez-vous, n'ayez pas peur. Envoyez tout balader si c'est nécessaire, faites le ménage et vous êtes aidé. Et là, la petite coquine qui se cachait derrière l'entrepreneur, la voici. Être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous aurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers le changement nécessaire. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et nous parviendrons sur les ailes des anges. Et voilà. C'est ce que je viens de vous dire avec cette carte-là. Et je ne savais pas qu'elle était cachée derrière. Elle vient juste confirmer ce que je viens de vous dire, en fait. Voilà. Et ben voilà, voilà. Que je voulais aussi faire euh, euh, les artisans de lumière. On fait une... Tant qu'à faire, hein. Autant continuer, hein, vu que ce tirage est plutôt positif. Alors, euh, on continue les artisans de lumière. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les artisans de lumière Pour les gens qui écoutent cette vidéo, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire Ah, tiens ah voilà, Pas besoin d'aller plus loin. Merci, merci, merci. Protection. Vous êtes protégé. Rappelez votre pouvoir, coupez les liens, recouvrement d'âme. Vous êtes protégé. Si vous vous reconnectez à votre soi supérieur, si vous vous reconnectez à votre âme, si vous vous reconnectez à votre cœur, peu importe, si vous reconnectez à la lumière, vous serez protégé. Dans quoi que vous fassiez et où que vous alliez, vous serez protégé. N'oubliez pas, ils sont là pour nous aider. Tous les êtres de lumière, tout, tous les êtres ascensionnés, tous, ils sont là pour nous et vous protéger. Alors, je dis nous parce que nous sommes qu'un, mais euh, voilà. Quoi que vous fassiez, ils sont là pour vous protéger. Et ça on revient à ce que je disais tout à l'heure. Ils sont là pour vous protéger. N'oubliez jamais qu'ils sont là et que quoi que vous fassiez et si vous êtes dans la lumière, dans l'amour, dans le cœur, vous serez protégé de tout, tout ce qui peut être, tout ce qui peut y avoir, tout ce qui peut y avoir autour de vous, les maladies, les corruptions, tout, vous serez protégé de tout si vous êtes connecté à votre cœur et à votre lumière divine de la source c'est c'est fort alors je vais demander l'intuition quelle est euh, l'intuition l'intuition quel est le message que l'intuition veut nous transmettre quelle est votre intuition à vous que devez-vous recevoir comme message de l'intuition S'il vous plaît, un message pour les gens qui nous écoutent, qui ont besoin d'être rassurés, d'être aimés, d'être protégés. Je vous demande de bien vouloir transmettre un message. Là, il y en a peut-être un peu trop. Celle-là qui est tombée. Enfin, elle n'est pas tombée, mais on m'a dit de la prendre. Il y a sûrement une raison à ça. La voilà. La fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voilà. Je crois que tout est dit par rapport à ce que j'ai dit précédemment. Tournez la page de votre passé. Laissez-vous guider par votre cœur et votre intuition. Ne laissez rien entrer dans votre bulle de bonheur et de protection. Laissez-vous guider. Tournez la page du passé. Ouvrez une, un autre chapitre du livre de votre vie, aujourd'hui et maintenant. Vous savez que vous êtes protégé. On vous le dit, on vous le répète. Vous êtes protégé. Laissez tomber tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui n'est plus en adéquation avec vous. Et revenez à vous, revenez à votre cœur, revenez à votre intérieur propre. Vous êtes protégé. La fin du passé. Tournez la page du passé. Car le passé n'a plus lieu d'être, il n'existe plus. La seule chose qui existe c'est ici et maintenant. C'est à vous de faire le travail et de revenir en vous et d'accepter l'amour qu'on vous donne parce qu'en fait, euh, la plupart des gens ont peur d'être seuls abandonnés, ils ont peur que Dieu les ait abandonnés ou la source ou peu importe ce en quoi vous croyez ils ont peur d'être abandonnés parce que qu'ils euh, se sont dit euh, je suis tout seul, je vais y arriver tout seul, non vous êtes aidés, vous êtes guidés à chaque instant de votre vie vous êtes aidés et guidés s'il vous plaît, ayez confiance, tournez donc cette page. On vous le demande avec amour, tournez cette page de votre passé. La page que vous vivez actuellement, vous devez la tourner de façon à vous à avoir un nouveau chapitre et à écrire de nouvelles aventures, beaucoup plus belles, beaucoup pleine, beaucoup pleine d'amour, de lumière et de compassion. Tournez la page. Fin du passé. Voilà. Merci. Merci. Merci. Merci. Je voulais demander à Gaïa aussi, elle a un petit message pour nous. Gaïa. Le petit message pour nous, là, Gaïa. Notre terre-mère. Petit message, s'il te plaît. Merci. Merci de bien vouloir nous faire partager. Oops. Un petit message, Gaïa, s'il te plaît, pour les gens qui nous écoutent, qui regardent cette vidéo. Un message qui répond à leur attente. S'il te plaît, Gaïa. Merci, merci, merci de vouloir nous nous aider, de nous protéger chaque jour. Merci d'être là avec nous. Merci. Alors. Et voilà. Voilà ce qui vous attend. Voilà ce que Gaïa veut que vous fassiez. Voilà ce qu'elle souhaiterait pour vous tous. C'est le neuf de cœur. L'épanouissement, l'harmonie et la protection. Vous êtes, si vous êtes dans votre cœur, dans l'amour du divin, vous serez dans l'épanouissement. Vous serez dans l'harmonie. Et vous serez protégé. Vous êtes protégé. Regardez. Regardez comme on vous aime. Regardez tous ces cœurs. Regardez tous ces cœurs. Regardez comment on vous aime. Regardez. Vous avez cœur sacré et on, no, on regarde on vous protège regardez regardez ça je crois que la, la, le message est clair si vous êtes dans l'amour si vous êtes dans la compassion vous serez épanoui vous serez en harmonie avec la terre-mère et vous serez protégé protégé N'oubliez jamais ça. Quoi que, ce soit, quoi que vous fassiez, où que vous alliez, vous serez protégé. Alors forcément des fois, euh, euh, pour être protégé et pour vous faire venir sur le droit chemin, on va peut-être vous envoyer des expériences un peu compliquées, parfois un peu difficiles à vivre. Oh, j'ai des frissons. Euh, un peu difficile à vivre, mais de toute façon vous êtes protégé. Voilà. Et je voulais finir par le message des guides. Voilà, le message des guides. C'est la missive des guides. Alors, les guides, qu'avez-vous à nous dire Hop là. Là, ça en fait beaucoup trop qu'ils sont tombés. On va les remettre. Un petit message des guides, s'il vous plaît. Merci, merci, merci, merci pour ce que vous faites. Merci de nous aider au quotidien. Merci de... Bon, bah, du coup, il bah, n'y en a pas une, mais il y en a deux. Alors, la première, elle est là. Ah, vous allez la voir à l'envers, mais je vais vous la lire. Alors, cher vous, une branche d'arbre rigide se brise sous des vents violents, mais les algues flexibles survivent à la puissante vague océanique. En ce moment, nous voulons gentiment vous rappeler que face aux défis de la vie, c'est un bon choix d'être souple. Abandonnez-vous aux idées fixées par l'esprit qui sait ce qui est dans votre meilleur intérêt. peut vous livrer ce dont vous avez besoin sous la forme appropriée. En ce moment, plutôt que de vous battre ou d'avoir la certitude de faire des choses correctement. Soyez un peu plus souple et ouvrez-vous à d'autres possibilités. Le compromis est sans doute la meilleure voie si vous devez apprendre de nouvelles façons de faire et de voir les choses. Tenez-vous au courant, soyez curieux et ouvrez aux enseignements inédits. Prenez la vie comme elle vient. Elle, il est possible que votre objectif vous conduise sur une voie qui ne figure pas sur votre plan. Soyez tellement souple qu'aucune tempête ne pourra vous déraciner. En fin de compte, vous serez toujours enraciné dans le monde, dans l'abondance, et vous découvrirez la beauté qui est la vôtre, avec tout notre amour. Voilà. N'oubliez pas l'enracinement. Et comme je vous disais sur le message précédent, quoi que vous fassiez, on vous ramènera sur le droit chemin. D'une façon ou d'une autre, vous comprendrez là où est votre chemin, le chemin de votre vie, ce que vous êtes venu faire ici. Nous vous aimons, nous vous guidons, nous sommes toujours avec vous. Et donc, la deuxième carte qui est là, je vais vous la lire. Très cher vous, Montrez à fond le son de la, montez à fond le son de la musique. Tapez sur votre tambour. Levez-vous et allez à la poursuite de vos objectifs et vos rêves. Il y a des moments où il faut rester tranquille, mais aujourd'hui, il n'est pas le cas. Il est plutôt temps de bouger, de dire oui à la vie, de décrocher le téléphone et de prendre une décision. En somme, faites un pas vers les lieux ou vers des lieux, vers des dieux, vers les dieux ou nous. Attendez-vous à une cascade de changements, de bonnes nouvelles et des occasions qui se présenteront comme par magie. Mais nous savons qu'en réalité c'est l'esprit et nous qui faisons avancer les choses à votre avantage. L'important c'est que, vous, vous, que nous vous suggérons, allez-y, posez des gestes positifs afin, afin de concrétiser vos rêves. Mais si les résultats ne correspondent pas exactement à vos attentes, tout sera orchestré par l'esprit et arrivera à un moment opportun et divin. N'aimez-vous pas que tout fonctionne dans votre meilleur intérêt, avec amour et tendresse ?» Voilà, au lieu d'être triste dans votre coin, de rester à vous poser des questions à regarder les informations qui sont de mauvaises informations, à regarder toute cette tristesse dans le monde. Faites le contraire. Faites rayonner l'amour, faites rayonner la paix, faites rayonner la joie. Mettez de la musique, bougez. Soyez souple comme le roseau. Soyez en amour avec vous-même et avec la source, l'esprit, les, les guides. Soyez, voyez, comme ça le vent, il souffle, et on revient, et on repart, et on revient, et on repart jusqu'à trouver la stabilité. Car vous êtes aidés, vous êtes aidés, nous sommes tous aidés. Ouh, je recevais en même temps que, que vous les messages que je vous envoyais c'est assez, euh, assez fou mais euh, c'est euh, la première fois que ça m'arrive et euh, c'est assez fort comme sensation donc euh, voilà euh, euh, restez dans le cœur c'est ce que je vous dis tout le temps même dans les autres vidéos restez dans le cœur restez dans l'amour restez dans la paix restez dans la joie et tout ira bien Quoi que vous décidiez de faire, faites-le avec votre cœur. Avec votre cœur. Votre cœur vous guidera, votre cœur vous aidera. Votre cœur est là pour vous tracer et vous dire le chemin que vous devez suivre. N'hésitez pas à le suivre. Écoutez votre cœur. Revenez en vous. Écoutez votre cœur. Voilà, là est la vérité. Et eh bien, à bientôt, les amis, pour euh, un nouveau tirage. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à euh, aimer, liker, abonne abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et euh, je vous souhaite le meilleur à tous. Je vous aime. À une prochaine vidéo. Bye.